Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée aux hôtes intégrées dans les tables de cuisson. On est ici chez Bora, vous savez qu'on est ambassadeur Bora. J'avais envie de vous montrer quelque chose qu'on nous pose la question à chaque fois. Et si l'eau déborde, que se passe-t-il Alors cette vidéo ne s'adresse pas qu'aux gens maladroits, elle s'adresse aux gens en fait qui cuisinent. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font jamais d'erreur. Une casserole qui déborde, ça arrive à tout le monde. Que les mains glissent, etc., ça peut arriver à tout le monde. Alors, quel est le risque quand la hotte est au milieu de la plaque de cuisson Alors vous l'avez vu, j'ai versé de l'eau. Dans ce verre-ci, il y avait 150 millilitres d'eau. C'est pas le maximum, vous allez voir. C'est la quantité que l'attaque peut absorber, c'est quand même un gros demi-verre, hein, avant de devoir réellement intervenir. Quand vous avez 150 ml d'eau, vous avez tout d'abord le filtre qui est ici, qui s'est rempli d'eau. On peut venir voir, donc vous avez ici un réservoir de 150 ml d'eau, avant que quelque chose ne vienne vraiment inonder le bas de votre hôte intégrée à votre table de cuisson. Ça, c'est le côté 150 ml d'eau. Que se passe-t-il si vous avez vraiment, vraiment une très grosse catastrophe Eh bien évidemment, Bora a prévu le coup. C'est extrêmement simple. Jusqu'à 3 litres d'eau, maximum 3 litres d'eau qui sont déversés dans la taque, vous avez en fait un grand bac récolteur en dessous. Au-delà de 3 litres, vous pourriez réellement endommager votre plaque de cuisson avec haute intégrée. Quand vous avez 3 litres d'eau, vous avez un collecteur sous la taque qu'il faut démonter, évidemment prudemment et vous devrez vider cela en laissant bien sécher vous n'endommagerez pas votre table de cuisson avec haute intégrée cette vidéo était surtout destinée effectivement aux gens qui se disent voilà je cuisine ça déborde je suis mise catastrophe qu'est ce que je dois faire voilà vous l'avez compris 150 ml d'eau et en cas de gros problème en dessous de 3 litres aucun problème vous savez en tout cas euh, intervenir sur votre table de cuisson. J'espère que ça vous aura rassuré un maximum car je vous assure, nous avons la question pratiquement à chaque fois que l'on renseigne ce produit, en tout cas cette gamme de produits. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo consacrée aux tables de cuisson avec hôte intégrée. N'hésitez pas à vous abonner et laisser des commentaires. Si vous avez des questions, passez-nous voir en magasin. Vous avez également notre site de vente en ligne. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Instagram, Facebook, Pinterest et également Twitter. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao